Et bonjour, bienvenue sur Je Bosse Tranquille, euh, la chaîne où on prend le temps de tout comprendre et de tout rédiger. Alors, j'espère que tu vas bien, et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, ce serait super que tu t'abonnes à la chaîne, que tu likes, euh, que tu partages, que tu commentes, etc. Euh, voilà, je t'en remercie d'avance. Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice euh, tip-back qui est euh, donc sur le chapitre acide-base et qui s'appelle un indicateur coloré issu du chou rouge. Voilà. Alors comment... Euh, alors déjà, tu peux récupérer le sujet dans la description de cette vidéo. Hein, J'ai mis le lien. C'est un lien qui pointe vers l'abolissé, un site très connu de physique chimie. Voilà. Et euh, donc au niveau de l'utilisation de cette vidéo, donc tu as... L'utilisation classique que je te conseille, c'est de chercher l'exercice avant de regarder la vidéo. Ce sera beaucoup plus efficace puisqu'il y aura une phase de recherche. Et ensuite, tu pourras comparer à ce que j'écris en direct là sur ce que je te propose comme rédaction, etc. Voilà. La deuxième façon, c'est de directement faire l'exercice avec moi sans avoir fait la phase de recherche. Bon, C'est un petit peu moins efficace à mon avis, mais bon, tu peux le faire aussi. Et il y a une troisième approche, c'est de faire question par question, c'est-à-dire que tu mets la vidéo sur pause, tu cherches une question, tu essaies de la rédiger au maximum, et ensuite tu regardes ce que je te propose, et tu fais tes petites corrections s'il y a besoin, et tu continues comme ça l'exercice question par question. Voilà, c'est une approche un petit peu intermédiaire. Euh, ensuite, euh, si tu trouves que la vidéo va trop doucement pour toi, c'est-à-dire que moi je prends le temps, en fait, c'est le principe de la chaîne, donc je prends le temps de décortiquer, d'expliquer, etc. Si tu trouves que. Euh, si tu as besoin d'aller plus vite pour quelconque raison, n'oublie euh, pas que tu peux activer l'accélérateur sur la vidéo, donc x1.25, bon, x1.5, x2 si tu veux, mais voilà, x1.25 ça devrait suffire pour aller un peu plus vite déjà. Euh, alors tu peux remarquer que la fenêtre euh, que je te propose, euh, sur l'écran là, c'est organisé comme sur une feuille euh, A4. d'accord L'espacement des lignes, la marge et euh, la zone de, de, de rédaction. Voilà, il n'y a pas tous les, toutes les petites lignes intermédiaires, etc. Mais, globalement, ça ressemble beaucoup à ce que tu as euh, sur une, une copie double, 4, classique, etc. Voilà, la, en largeur, c'est exactement pareil. Donc, tu peux reprendre la rédaction exactement. Euh, par contre, en longueur, ce n'est pas exactement pareil. On y reviendra sur la longueur. Donc, par exemple, si on fait 4 pages, euh, si je fais 4 pages, moi, il faut que tu divises par 2. C'est-à-dire que toi, ça correspond à 2 pages pour toi. Voilà. Ok, ben on, va, on va y aller. Je vais lancer le petit compteur. Alors, hop. Voilà, c'est parti. Donc, ce petit compteur, ce n'est pas du tout pour se mettre la pression c'est juste pour savoir combien de temps on met en travaillant tranquillement. Et tu pourras le prendre comme référence. Ensuite, toi, si tu veux refaire euh, l'exercice à tête reposée, peut-être sans le son, même en mettant ta musique ou quoi que ce soit. Et il faut savoir que comme on prend vraiment le temps de décortiquer dans cette vidéo, le temps qu'on aura à la fin ici, par exemple si on tombe sur, euh, mettons deux heures, euh, ça veut dire que normalement l'exercice, tu peux arriver à le faire en une heure et demie, tu vois. Voilà, une heure et quart, une heure et demie. Il voilà. n'y a pas vraiment de, de règles particulières, mais le timer qu'on aura à la fin... Euh, bon il ne faut pas le prendre comme, euh, comme référence pour le temps que tu mettras pour faire l'exercice euh, en vrai tout seul. Voilà, C'est parce qu'il y a du temps d'explication, etc. Voilà. Euh, bon mais on va y aller. Alors déjà on va mettre le, le titre, ça c'est important. Donc un indicateur. Coloré. Donc issu du chou rouge voilà comme d'habitude hein, sur cette chaîne tu as peut-être déjà vu des vidéos je te conseille de euh, souligner ton titre de la même couleur que euh, ta couleur de rédaction ou, voilà, tout sauf le rouge pour pas euh, confondre avec la couleur du, du correcteur voilà euh, et on y va donc bien sûr on va aller voir le sujet alors, voilà le sujet. Alors moi, j'étais déjà descendu, Alors, je vais remonter. Alors, donc déjà, de base, hein, sur cette chaîne, à chaque fois, je vais te conseiller la, la même chose, c'est de zapper le, la lecture de de l'énoncé. Alors là c'est un petit énoncé donc on pourrait dire on le lit, mais en fait euh, le jour du, de l'épreuve, hein, si, si on se met en condition de bac des exos comme ça, tu en auras trois ou quatre, Donc même si tu as des petits énoncés à lire, euh, tu vas te retrouver à lire à chaque fois 2-3 minutes, et ça peut te faire perdre globalement 10 minutes sur le, le, le sujet global. Euh, et ça, ces 10 minutes, c'est pas, pas négligeable. Quoi. Donc euh, attention à tous ces petits temps perdus à lire des choses qui sont pas forcément importantes. Voilà. Donc c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que ce n'est pas important, le jour de l'épreuve. C'est-à-dire que tu peux très bien faire l'exercice sans lire ce, ce petit énoncé, cette mise en contexte. Quoi. Voilà. Déjà, si tu prends le titre, tu sais à peu près de quoi ça va parler. Hein. Un indicateur coloré, naturel, issu du chou rouge. Voilà. Après, donc, il faut descendre et repérer le moment où ça devient euh, important. Souvent, ça devient important quand il y a marqué « Données ». Alors, ça peut, euh, il peut y avoir des infos importantes un petit peu avant. Voilà. En général, c'est, il faut que tu repères le mot-clé « Données ». Voilà. Alors, dans les données, forcément, il va y avoir beaucoup de choses importantes. Et souvent, c'est des données chiffrées. Euh, donc là, tu vois, on te donne par exemple les éléments chimiques HCO et leur numéro atomique, leur masse molaire euh, atomique. Donc ça, a priori, ça peut être important. Donc on va le surligner. Euh, constante d'acidité, euh, etc. Donc du couple acide-lactique-ion-lactate. Donc tu vois, là déjà on te parle d'un couple acide-base, donc on peut le surligner. Voilà. Et son K, constante d'acidité. Donc ça, ça va sûrement servir dans la suite. Euh, alors même si ça sert pas dans la suite, hein, il faut que tu fasses des petites... Euh, C'est à force hein, de bosser des, des sujets type BAC que tu vas te dire « Tiens, cette donnée, euh, elle est sûrement importante. Voilà. » Ça peut arriver qu'on surligne un truc qui ne sert pas après. Hein. Voilà. Euh, donc là, tu as une masse molaire. masse molaire de l'acide lactique. Ça, tu faut le surligner. Et là, on te parle de l'acidité dornique, d'un lait exprimé en degré dornique de symbole degré D est relié à la concentration en masse, etc., donc d'acide lactique dans ce lait. Donc on te donne une correspondance entre les degrés d'ornique et la concentration en masse d'acide lactique. Donc a priori, ça, on va en avoir besoin, tu vois, 1 degré d'ornique correspond à 0,10 g par litre. Bon, ok. Alors là, on passe à la première partie, donc, modélisation d'un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. Okay. Alors juste pour mettre pour t'expliquer un petit peu l'exercice, hein, euh, en fait on va monter un petit peu, juste pour que tu comprennes ce qui se passe dans cet exercice. Euh, en fait, on cherche à, à, à savoir si euh, le lait qu'on a obtenu dans l'exercice, donc ça sera dans la partie suivante, euh, on peut faire du yaourt avec ou non. Alors pour savoir ça, il faut savoir si le lait est assez fermenté ou non pour faire du yaourt. Pour mesurer en fait le niveau d'acidité niveau du lait, on va utiliser du coup l'acidité d'ornique et on va titrer le lait. On va faire un titrage, euh, dans la, pareil, dans la partie numéro 2. Et ce titrage va nous permettre de trouver l'acidité du lait. Et ce titrage, on va le faire avec un indicateur coloré. En tout cas, on va repérer l'équivalence de ce titrage avec un indicateur coloré qu'on va euh, tirer du chou rouge. Voilà. D'abord, on crée, entre guillemets, on synthétise l'indicateur coloré issu du chou rouge et ensuite, on l'utilise pour mesurer l'acidité du lait, voilà. Donc on y va, première partie. Donc la couleur du chou rouge est principalement due à la présence d'une vingtaine d'anthocyanes. Alors, tu vois là, il y a un petit énoncé, Mais cet énoncé, il est après l'encart donné. Donc tous les, tous les énoncés qui vont venir après l'encart donné... Euh, il ne faut pas les zapper, hein, comme, euh, comme celui que j'ai dit au départ, l'énoncé le, le euh, principal, tu peux le zapper, mais les énoncés on va dire intermédiaires, il ne faut pas les zapper. Voilà. Donc pour comprendre l'influence du pH du milieu sur la couleur, on modélise ce mélange complexe d'espèces chimiques par une seule espèce chimique. Donc en fait, en vrai, dans le chou, tu as beaucoup d'anthocyanes, donc une vingtaine, et pour simplifier l'exercice, en fait, on va modéliser tout ça par une seule espèce chimique. D'accord Donc à la limite, on pourrait... Ça, c'est important, tu vois. On modélise ce mélange complexe d'espèces chimiques par une seule espèce chimique. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on fait dans cet exercice. Voilà. Donc, cette espèce chimique qu'on va étudier, elle a pour forme topologique ce truc-là. Voilà. On te dit qu'on limite la modélisation à des milieux où le pH est compris entre 4,5 et 9. Donc ça, a priori, c'est une donnée chiffrée, ça peut être important. Dans cet intervalle, la cyanidine, donc voilà cette espèce chimique-là, euh, elle existe sous trois formes. Donc, ces formes-là, on va en avoir besoin après. Hein. Donc, forme 1, forme 2, forme 3. OK. Là, tu as un petit protocole expérimental. Au laboratoire, on prépare une solution de jus de chou rouge en faisant macérer pendant 10 minutes. Donc là, on t'explique un peu comment on obtient l'indicateur coloré à partir du chou rouge. Okay. Donc là, il n'y a pas grand-chose d'important. Enfin, en fait, tout est important. On ne va pas tout surligner. Et par contre, ce qui est super important, c'est ce tableau. Donc là, tu obtiens un indicateur coloré. Donc, le principe, c'est que cet indicateur, en fait, sa couleur va varier avec le pH de la solution. Voilà. Donc, tu vois, on a dit qu'on qu avait un pH qui variait de 4,5 à 9, et on a une couleur, du coup, qui peut varier de violet à vert, en passant par bleu. OK. Bon. Là, on est pas mal au niveau des données, et on arrive à la question numéro 1. Donc, voilà, Donc, quand tu, il faut vraiment identifier dans une question... Le verbe, c'est justifier. Et ensuite, ce qu'on te demande, donc justifier quoi Que la forme numéro 1 est une espèce amphotère. Alors, pour rappel, je vais repasser. Voilà, pour rappel, une espèce amphotère, c'est une espèce qui peut être à la fois acide et base. Acide dans un couple et base dans un autre couple. Okay. Donc, avant de répondre à la question, on va revenir sur le sujet et on va regarder en fait cette forme numéro 1 est en fauteuil alors la forme numéro 1 tu l'as ici on va commencer à la comparer à la forme numéro 2 alors si tu regardes bien en fait tout est pareil tu vois toute cette partie là toute cette partie là c'est à son identique hein, c'est les mêmes ce qui va changer alors je vais le mettre en une autre couleur du coup ce qui va changer entre ces deux formes, c'est ici. Le OH il va devenir O-. Donc ça veut dire que pour passer de la forme numéro 1 à la forme numéro 2, en fait, tu as cédé un proton H okay ⁇ Donc ça veut dire que la forme 1 et la forme 2, elles forment un couple acide-base. Forme 1, forme 2. La forme numéro 1, c'est l'acide. Du couple forme 1 forme 2 d'accord alors comment on reconnaît un acide par rapport à sa base dans l'acide tu as toujours plus de h plus de h plus ok euh, voilà donc ça c'est notre premier couple dans lequel la forme 1 est l'acide déjà ok on va regarder maintenant la forme 1 et la forme 3 alors, on va les comparer donc tu vois cette fois c'est cette partie là que j'entoure ici, qui est la même là. Voilà. Ces deux parties-là sont identiques dans les deux formes. Ce qui va changer, c'est ici. Donc ce O et ce OH. Alors là, par contre, pour passer de la forme 1 à la forme 3, il faut gagner, donc capter, un proton H+. Tu vois, pour passer de O- à OH, il faut capter un H+. Donc ça veut dire que la forme 1 est la base du couple forme 1 forme 3 d'accord tu vois que dans la forme 3 il y a plus de H que dans la forme 1 donc ça veut dire que la forme 3 est plus acide donc c'est l'acide du couple forme 1 pardon c'est l'acide du couple forme 3 forme 1 du coup il faut le dire dans le bon sens donc on va récapituler tout ça et au passage tu vois que du coup euh, la, la forme 1 c'est l'acide du couple forme 1, forme 2 et c'est la base du couple forme 3, forme 1 euh, du coup c'est bien une espèce en voilà donc tout ce qu'on vient de dire il va falloir il va falloir le, le synthétiser maintenant, le récapituler donc on y va Alors, la rédaction que je te propose Voilà. Donc, question 1. 1. Alors on a dit, si la forme 1 alors, perd ou cède euh, un proton H+, donc tu peux juste dire un proton si tu veux, moi je mets un proton H+, voilà. on obtient la forme 2. chose maintenant si la forme 1 alors capte donc la même chose un proton h plus alors cette fois on obtient alors qu'est ce qu'on avait dit on obtient la forme 3 voilà donc en fait on va pouvoir dire donc la forme 1 est à la fois, alors c'est le à la fois qui est important, donc c'est à la fois l'acide conjugué de la forme 2 et la base conjugué de la forme 3 voilà donc entre parenthèses on peut mettre ce que j'avais dit c'est pas la peine de le je te le remets ici pour que tu comprennes bien euh, tout ce que ça tout ce que ça, tout ce que ça veut dire tout ça donc on a euh, la forme 1 qui est l'acide conjugué de la forme 2 donc en fait tu as le couple Hop. tu as le couple 1 2, déjà, d'accord Couple acide-base, forme 1, forme 2. 2. Euh, Et on dit aussi que, euh, que la forme 1, c'est la base conjuguée de la forme 3, d'accord Donc ça veut dire qu'on a aussi le couple 3-1. Donc en fait, ça fait 3-1-2. Donc ça, on va s'en servir dans la question d'après. Voilà. Donc tout ce qu'on a dit, ça nous permet de conclure. Donc, ainsi, la forme 1 Euh, eh bien, une espèce en fauteuil, du coup, voilà. Voilà, c'était une question, de te demandait de justifier, donc il faut bien, il faut bien justifier. Quoi. Du coup, on a cinq lignes. Donc attention, ces questions, où il n'y a pas de calcul, en fait, elles, elles prennent beaucoup de temps Tu vois, à rédiger. Ça nous a pris déjà cinq minutes. Voilà. C'est le temps qu'il faut, c'est comme ça. Euh, donc on va passer à la question numéro 2. Alors, je suis parti un peu trop loin. Donc, pareil, tu identifies le verbe. Donc, recopier. Ah, je vais repasser en jaune. Alors, attends. Donc, recopier. Puis, compléter les pointillés. D'accord Du Diagramme, prédominance, ok. Donc, tout ça, c'est pas très important. Euh, associer une couleur à chaque forme. Ok, donc il y a plusieurs choses. Recopier, bon, ce n'est pas ça qui va te donner des points. Ce qui va te donner des points, c'est compléter les pointillés et associer une couleur. Ok. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est recopier le diagramme de prédominance. Ok. Voilà. Donc 1, un... 2. Donc le diagramme. Alors vraiment, on va le recopier tel quel. Et euh, tu peux remarquer sur le sujet, alors plusieurs choses, c'est pas la peine de le faire partir de zéro, Tu vois, ici, on part de 5,5. Enfin on part d'ici, on part de... Pardon, on part de 5,5. Donc là, en fait, on part de... Voilà, on sait pas exactement d'où on part, mais c'est pas important. Et tu peux remarquer que ce, ce diagramme, il n'est pas à l'échelle. Hein, tu vois, de 5,5 à 6,2, il y a 0,7. Et de 6,2 à 7,1, il y a euh, 0,9. Donc tu vois, l'écart entre euh, qui représente 0,7 et l'écart qui représente 0,9, en fait, voilà, c'est pas du tout, euh, ça, ça correspond pas, quoi. Donc c'est pas du tout à l'échelle. L'idée, c'est juste de laisser la place pour euh, bien marquer, forme, numéro, quelque chose, et voilà. Donc, on y va. Donc tout ça pour dire que même toi, quand tu vas faire ce diagramme, hein, c'est pas la peine de, de chercher à respecter une certaine échelle, quoi. Donc là, on avait 5,5. Alors, on va faire des allers-retours. 6,2, 7,1, 8,4. 6,2, 7,1, 8,4. OK. Bon, en fait, on va utiliser ce qu'on a dit juste au-dessus. C'est-à-dire que... Alors déjà, je vais mettre juste les zones de virage. Donc zone de virage, zone de virage. Et donc on doit mettre forme 1, forme 2, forme 3. Alors la forme 1, déjà, elle est en fauteuil. Donc elle va être au milieu. Forme numéro... Hop. Numéro 1. Ok. Et euh, donc on a dit que la forme 3, c'était la plus acide. Tu vois, on a marqué 3, 1, 2 au-dessus, en vert. Donc là, on va mettre forme numéro 3. Si elle est plus acide, son pH est inférieur, du coup. Euh, et la forme 2, tu vois, c'est celle qui est tout à droite. Donc 3, 1, 2. Donc c'est la forme la plus basique. Donc son pH est plus épais. Voilà. Donc ça, c'est pour les formes. Et ensuite, pour les couleurs, il faut que tu ailles voir, euh, il faut que tu ailles voir le tableau qui est donné... Juste au-dessus, donc le tableau des pH. Tu vois que euh, pour un pH qui est euh, inférieur à 5,5, on a du violet. Voilà. Pour un pH compris entre 6 et 7,5, on a du bleu. Et pour un pH compris entre... Euh, alors, pardon. Pour le violet, c'est un pH compris entre 4,5 et 5. Après, on, a, on, on passe dans la zone de virage. Euh, ensuite, on a du bleu. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur ce diagramme de prédominance, on te demande juste les couleurs pleines, d'accord Les zones de virage, en fait, elles correspondent aux couleurs euh, superposées. Tu vois, violet-bleu, violet-bleu, c'est la première zone de virage. Bleu-vert, bleu-vert, c'est la deuxième zone de virage. En fait, les couleurs qu'on te demande, c'est violet-bleu-vert. Voilà. Donc, violet... Bleu, vert. Voilà. Alors, dans cette question, on ne te demandait pas de justifier. Mais, d'expérience, moi, j'ai plutôt tendance à essayer de justifier un petit peu. À chaque fois que je fais quelque chose comme ça, donc pourquoi on a mis les formes dans cet ordre-là Bon, là, un peu dit avant. Mais surtout les couleurs. Il faut quand même qu'on dise d'où ça vient. Enfin, à mon avis, ce que je te propose. Donc, je te propose juste de mettre une petite phrase pour expliquer un peu. Donc, on va dire. D'après la question 1-1, euh, la forme 3 et l'espèce alors c'est ce que j'ai dit à l'oral hein, tout à l'heure, est l'espèce la plus euh, la plus acide. Voilà. Euh, la forme Ouais, la forme 1 et l'espèce en fauteuil et la forme euh, numéro 2 et l'espèce la plus basique. Bon, ça c'est pour justifier l'ordre, du coup, 3, 1, 2. Ok. Maintenant, il faut juste justifier les couleurs. Donc, euh, les couleurs sont obtenues à l'aide du tableau. Euh, alors, ce tableau, en fait, il n'est pas, pas numéroté. Donc, on va juste te dire à l'aide du tableau, juste pour le désigner un peu, hein, tableau des pH, on va dire, euh, donné dans l'énoncé. Voilà, quand tu cites un tableau qui n'a pas de numéro comme ça, il peut y en avoir d'autres dans le sujet. Donc, juste pour pas dire le, à l'aide du tableau, parce que sinon on ne sait pas quel tableau, tu dis voilà à l'aide du tableau, mais euh, tu le désignes hein, par quelque chose, quoi, tableau des pH, ou tableau des couleurs, voilà. C'est juste pour s'y retrouver. Euh, alors, ça, je le mets entre parenthèses. Alors, moi, je pense qu'il faut le mettre. Toujours justifier un peu, même si ce n'est pas demandé explicitement, à mon avis. Euh, mais voilà, après, c'est à toi de voir ce que, tu, ce que tu préfères faire. Ça prend quand même du temps de rédiger cette justification, donc ça se tente aussi de, de mettre juste le diagramme de prédominance à voir. Voilà. Alors, on va passer à la 1.3. 3. Je reviens sur le sujet. Eh bien, il n'y en a pas. de 1, 3, pardon. On va passer à la partie 2. Euh, donc là, on va passer au titrage. On a créé notre indicateur coloré. Et maintenant, on va l'utiliser. Donc on te dit, pour préparer des fromages ou des yaourts, il est nécessaire de faire fermenter du lait frais. Euh, des bactéries appelées ferments lactiques sont utilisées pour transformer notamment le lactose du lait frais en acide lactique. Ok, donc là, il peut y avoir des infos non chiffrées euh, des, des infos importantes. Pour l'instant, a priori, c'est difficile de les identifier. On ne sait pas, euh, peut-être des morceaux de phrase ou quoi que ce soit, mais bon, a priori, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On y reviendra après, peut-être. Alors, lors de la fabrication des produits laitiers, pour déterminer l'avancement de la fermentation du lait, les techniciens réalisent un titrage acido-basique de l'acide lactique formé afin de déterminer l'acidité d'ornique. Donc, ça, c'est ce que je t'avais expliqué tout à l'heure, euh, pour expliquer un petit peu le sujet. L'acidité dornique d'un lait doit être supérieure à 80 degrés dornique pour pouvoir fabriquer un yaourt. Alors ça, c'est important. D'accord Alors c'est important déjà parce que tu as une donnée chiffrée ici, mais ça te donne aussi un critère pour déterminer euh, si un lait peut être utilisé pour faire du yaourt ou pas. Et finalement, ça, ça va être l'objectif de l'exercice. Donc c'est important d'avoir un critère pour dire oui ou non, ce lait, on peut faire du yaourt avec ou bon. pas. Voilà, on passe à la question 2.1. Alors, tu as, as aussi une, une info ici, qui est quand même importante, la formule topo de l'acide lactique. Voilà. Donc, on va passer à la 2.1, le verbe. Représenter. Représenter quoi Le schéma de Lewis de Lyon lactate. Alors, avant de revenir sur la copie, déjà, on va aller voir ce que c'est l'ion lactate, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est la première fois qu'on en parle, mais si tu te souviens bien, dans les données euh, générales, ici, on avait vu le couple acide lactique-ion lactate, et en particulier, on te donnait son cas. Bon, alors, ça veut dire que le l'ion lactate, tu vois, c'est la base euh, conjuguée de l'acide lactique. Okay. Donc, pour passer d'acide lactique à ion lactate, ben, tu perds un H+, tu cèdes un H+. D'accord L'ion lactate, c'est l'acide lactique moins 1H. Ok. Donc pourquoi je dis ça C'est parce qu'ici on te donne la formule topologique de l'acide lactique. Donc ce qui est intéressant là pour trouver le schéma de Lewis, c'est de partir de cette formule topo et d'enlever un, un proton H. Okay. Euh... Alors, juste pour rappel. Euh, le, le schéma de Lewis Alors je vais repasser en revue Voilà. le, le schéma de Lewis, En fait, tu peux considérer que c'est euh, la forme, euh, la formule développée d'une en fait, euh, molécule euh, sur laquelle on rajoute en fait, des, les, les doublés non liants et les charges voilà. donc formule développée plus doublée plus charge voilà. donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir trouver la formule développée de l'ion la, la, lactate à partir de la formule topologique de l'acide lactique. Bon, alors comment on fait ça En fait, on va partir de la formule topologique de l'acide lactique et on va enlever un proton euh, H+, d'accord Puisqu'on a dit qu'on passait de l'un à l'autre en enlevant un proton H+. Alors le truc, c'est euh, qui peut être un peu euh, confus peut être un peu difficile là, c'est choisir entre euh, choisir quel proton on va euh, enlever. Est-ce est qu'on enlève euh, quel proton on va enlever, est-ce qu'on enlève le proton qui est dans le groupe OH ou le proton qui est dans le groupe CoOH alors, en fait, ce n'est pas très compliqué à, à, de, de faire ce choix parce que là, on est sur un, sur un couple acide-base. D'accord Donc, c'est le, euh, le groupe caractéristique associé, euh, associé donc c'est le groupe COH, D'accord C'est ce groupe caractéristique qui fait que l'acide lactique est un acide carboxylique. Donc, c'est ce groupe COH qui va intervenir dans l'échange de, euh, de protons H+. D'accord Ce groupe-là, ce groupe OH... Euh, il correspond au groupe caractéristique euh, de la famille des alcools, d'accord C'est le groupe hydroxyle, donc là il ne va pas intervenir. Ok, donc c'est ce H en fait, qu'on va enlever de la formule topologique de l'acide lactique. Alors, on y va. Alors, 2-1. Alors juste pour expliquer un peu, on va mettre schéma de Lewis de Lyon Lactate. Alors c'est pareil ici, si on ne te demande pas de justifier hein, tout ce que je t'ai dit à l'oral là pour expliquer, mais je te mettrai une petite phrase quand même euh, à la suite pour, euh, pour que tu aies quand même une justification écrite. Voilà, tu verras. Pareil, moi j'essaie de justifier ce que, je, ce que je fais à chaque fois un petit peu, euh, même si ce n'est pas demandé. Ok Voilà. Alors, donc si tu regardes dans la formule topologique, donc tu as un, euh, alors, un carbone ici, un carbone là, un carbone là. Donc ça te fait trois carbones déjà, sur la chaîne principale. Donc on va mettre ces carbones là. Donc Quand tu fais des schémas comme ça, n'hésite pas à prendre de la place. Hein. Voilà. Tu peux même faire les traits à la règle. Bon, ça c'est à toi de voir. Là, je vais les faire comme ça à la main. Mais c'est vrai que pour être super propre, tu pourrais très bien faire tous les traits à la règle. Moi, je fais les traits à la règle sur les formules topo. Après, euh, sur les formules développées, semi-développées, moi, bon, je trouve que c'est quand même un peu abusé de prendre la règle à chaque fois. Quoi. Voilà, donc tout est carbone. Tu vas les compléter avec des H. Tu vas les saturer euh, avec des H. Donc, un carbone, ça peut donner quatre liaisons. Hein. Donc, tu vois que euh, pour saturer le premier, là, il faut 3 H, par exemple. Voilà. Ici, on a un H de ce côté-là. attention, ce n'est pas un H. Euh, en tout cas, pas directement de ce côté-là. Euh, côté voilà. Donc là, tu as du OH. Donc, il y a d'abord le O, et ensuite le H. Donc le O et le H. OK. Ensuite le C, alors le dernier C, tu vois, il correspond au couple euh, COH. Voilà. Donc tu vois, d'ailleurs en, en, en parlant de ça, tu vois que les angles euh, qu'on met sur la formule topologique, en fait ils n'ont pas de, de réalité géométrique, hein, c'est juste pour différencier les différents groupes CH. Voilà. Moi quand je repasse à la formule topologique, à la formule développée par exemple, du coup ces angles-là j'ai tendance à ne pas les mettre. Voilà. Alors, justement, j'ai tendance à ne pas les mettre, sauf quand euh, on a du, par exemple du COH. Non, il y a quelques angles que je mets euh, quand même, par habitude. Voilà, donc le COH, tu vois, je mets un angle un petit peu comme ça. Donc à peu près, il me semble que c'est 120 degrés. Bon, voilà, pas... si, si tu veux représenter le groupe COH comme ça. Euh, à la limite, ce n'est pas interdit. L'important, voilà. c'est qu'il y ait les bonnes liaisons, les bons atomes. Voilà. Okay. Alors, on a dit, le schéma de Lewis, c'est la, euh, euh, la formule développée, mais sur laquelle il faut rajouter les doublés non liants et les charges. Okay. Donc, les doublés non liants, euh, il va y en avoir sur les atomes d'oxygène. Donc, celui-là, d'atomes d'oxygène, tu vois qu'il donne deux liaisons. Donc ça veut dire qu'il reste deux doublés non liants. Voilà, ça il faut le savoir. Et ces doublés, on va les mettre là. Okay. Donc sur l'autre, sur celui-là, euh, il va aussi y avoir deux doublés non liants, mais ils ont un petit peu... Alors ils ont une configuration un petit peu différente, parce que euh, la liaison que tu as entre CO, c'est une double liaison. Donc les doublés non liants, ils vont être comme ça. Voilà. C'est pas très grave, hein, si, tu les mets, euh, si tu les mets comme ça, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'ils y soient. Alors, maintenant, on a dit que le... Donc ça, c'est le schéma de Lewis, pour l'instant, qu'on a fait, c'est le schéma de Lewis de l'acide lactique. Maintenant, pour passer à l'ion lactate, on a dit qu'on a enlevé ce H, voilà, d'accord Donc on va l'enlever, comme ça. C'est-à-dire que toi, sur ton sur ta feuille, hein, tu peux le... Tu peux le gommer, ou le, voilà. tu peux directement d'ailleurs donner le schéma, le schéma de Lewis de Lyon euh, lactate, hein, sans passer par le, euh, celui de, de l'acide lactique, si tu veux, ce sera même plus pratique. Alors, si tu enlèves ce H, en fait, il faut bien voir que... Alors, là, il faut bien comprendre ce qui se passe. Hop vraiment être d'ailleurs en formule développée j'aurais dû mettre le h comme ça ou h comme j'ai fait à côté à gauche ok donc pour les mêmes raisons là d'ailleurs c'est vrai que j'aurais dû l'écrire comme ça tiens. donc tu as deux doublés non liants qui sont déjà présents sur le haut ok donc quand ce h va partir en fait tu as cette liaison là donc, qui va se retrouver toute seule, entre guillemets. Et donc, elle va, se, elle va se transformer, pareil, entre guillemets, en doublé non liant supplémentaire sur le O. Voilà. Et en plus, tu ne perds pas seulement un H, tu perds un H+, donc tu perds aussi une charge. Voilà. Donc tout ça, il va falloir le mettre sur, euh, sur le O, voilà, sur l'atome d'oxygène. Voilà, en général, les doublés non, non liants, quand il y en a trois, du coup, on les représente comme ça. Hop. Et la charge on la met là. Voilà. Donc là on a tout. Formule développée. Doublé non liant, charge. Voilà. donc on a le schéma de Lewis. Ok Voilà. Et au niveau justification, donc on peut expliquer un peu comment on a obtenu ça. On sait tout ce que j'ai dit à l'oral au fur et à mesure. Donc on va dire l'ion lactate. Et la base conjuguée du couple, euh, la base conjuguée, pardon, de l'acide lactique. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour expliquer où on est allé, euh, qu'on a cherché l'info, euh, qu'on a trouvé l'info dans les données, quoi, que c'était euh, euh, voilà, cette info-là dans les données. Donc le schéma de Lewis de Lyon-Lactate peut donc être obtenu. Voilà, et là on va expliquer du coup qu'on a juste enlevé euh, le, un proton H, euh, peut-être obtenu euh, à partir de la forme topologique. de l'acide lactique de laquelle on enlève un proton H ⁇ Alors il faut préciser... C'est la réflexion qu'on a eue tout à l'heure entre euh, le, le proton H, est-ce qu'on le prend dans le groupe carboxyle ou dans le groupe hydroxyle Donc là, on va préciser, euh, on enlève un proton H, du groupe carboxyle. Voilà, donc tu vois finalement, la justification n'est pas demandée, mais quelque part, euh, pondre le, le schéma de Lewis directement, moi je trouve que c'est un, euh, euh, un peu rapide, un peu limite quoi. Donc, pour être sûr d'avoir tous les points hein, c'est toujours ça l'objectif on peut mettre une justification Voilà. si cette justification ne convient tu peux la prendre si tu penses que elle n'est pas nécessaire ben, je te la mets entre parenthèses comme ça moi je pense que c'est bien de la mettre voilà donc après c'est toi qui vois. ok euh, on peut passer à la 2 2 du coup allez on revient sur le sujet 2 2 donc, 2 2 le verbe justifier justifier quoi que la fermentation du lait contribue à acidifier celui ci alors ça c'est juste un truc qu'on va devoir aller chercher dans l'énoncé petite info qu'on avait passé on était passé dessus tout à l'heure tu vois, on te dit pour préparer des fromages ou des yaourts, il est nécessaire de faire fermenter le lait. Okay, donc là, tu vois, dans la 2-2, on te parle de la fermentation. Donc c'est sûrement quelque chose à prendre ici. On te dit que la fermentation, en fait, c'est des bactéries appelées ferments lactiques qui sont utilisées pour transformer notamment donc le lactose du lait frais en acide lactique. Donc, transformer le lactose du lait frais en acide lactique. OK Donc... Ce qu'il faut comprendre ici, à la limite, peu importe le processus, hein, là on te dit que c'est avec des bactéries, mais euh, la fermentation du lait, en fait, elle transforme euh, donc en particulier le lactose du lait en acide. Okay bon, à partir, du moment, à partir du moment où tu transformes un constituant de ce que tu étudies en euh, quelque chose de plus acide, ben du coup tu acidifies. Voilà. Donc, Il faut juste reformuler cette phrase-là de façon à faire comprendre au correcteur que tu as bien compris le lien entre ferm fermentation et acidification. Quoi. Voilà, c'est tout. Alors, Je te propose ça comme phrase-réponse. Euh, D'après l'énoncé, D'après l'énoncé, la fermentation du lait du lait produit de l'acide lactique. A mon avis, ce n'est pas la peine de mettre les bac... enfin, que ça vienne de bactéries, tout ça, ça c'est pas très important. Donc forcément, tu peux dire ce qui contribue. La création d'acide contribue à l'acidification. Bon, Ça paraît un peu évident, mais bon, ça suffit là. Euh, ce qui contribution... Pourquoi j'ai mis ça non Ce qui contribue à l'acidification de celui-ci. Ok. Bon, on va passer à la, on va passer à la 3, 2-3. Alors la 2-3, qu'est-ce qu'on qu qu te demande Donc, on veut... Alors, en fait, c'est la 2-3-1 qu'on va... Qu va faire. Donc on te dit, il y a un petit... une petite phrase avant, Donc, on veut modéliser la transformation chimique entre l'acide lactique et l'odulé. du lait. On te dit que l'acide lactique, on va le noter H, et A-, donc sa base, l'ion lactate. Donc ça, c'est les notations simplifiées acide-base, tu les trouveras souvent à H, A-, et là, on te dit qu'on veut faire réagir à H, du coup, donc l'acide lactique, avec l'eau, donc avec H2O. Okay donc ça, on va devoir l'expliquer un petit peu, donc tu, tu vois, parce qu'on te dit écrire, alors ça, c'est le verbe, écrire, écrire quoi L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. Donc cette transformation chimique, c'est la réaction entre AH et H2O. Ok, alors on y va. 2-3. Alors 2-3-1 plutôt. Euh... Donc avant de. Tu peux passer à l'équation de la réaction directement si tu veux. Moi je pense qu'il faut quand même détailler les couples. Donc on va mettre couple. Alors, les couples, tu peux les écrire en colonne, en tout cas, c'est ce que je te conseille, puisque finalement, la réaction, ça va être une sorte de produit en croix entre ces, ces deux couples, un produit en croix, entre guillemets. Donc, le premier couple, c'est AH, A-, donc acide lactique, et ion lactate, ok Et en dessous, tu vas mettre un couple dans lequel tu as H2O. Alors, H2O, attention, c'est une espèce amphotère. tu vois Donc, je te le mets ici en, en remarque. Donc, H2O... Tu as H3O+, à gauche, et HO- à droite. d'accord Donc il faut toujours se poser la question, quand tu as une réaction avec de l'eau, est-ce que je prends le couple H3O+, H2O, ou est-ce que je prends H2O, HO- C'est pour ça qu'écrire en colonne, comme ça, c'est plus, plus visuel. C'est-à-dire que AH, tu veux le faire réagir avec H2O, mais AH, c'est l'acide du couple ah A du coup, il ne peut pas réagir avec un acide. Euh, donc forcément l'eau elle va se retrouver ici donc il te faut un couple dans lequel l'eau est la base donc c'est le couple H3O H2O. Voilà, il ne faut vraiment pas se tromper. Voilà ce qu'on voit ce qu'on voit souvent c'est par exemple HO-H2O. Voilà pas mal d'élèves qui mettent ça. Finalement là si tu mets ça, bah, c'est terminé, c'est as tout faux. Voilà, H au moins, ça ne peut pas être l'acide euh, de, de l'eau, parce que tu as moins de H dans H au moins, et on a dit souvent dans l'exercice que euh, dans un acide, euh, dans l'acide, tu as toujours plus de H. Dans H3 au plus, tu as euh, un H+, plus en plus, que dans l'eau. Voilà. Ça, plus H+. Plus. Ok. Alors... Dans la... Pour établir l'équation de réaction, tu peux éventuellement écrire les demi-équations acido-basiques. Bon, moi, je le fais seulement pour les équations redox, d'accord, oxido-réduction, parce qu'il peut y avoir des complications dans ces demi-équations, mais il n'y en a pas du tout en fait dans les demi-équations acide-base. Donc en général, je ne les écris pas et je fais directement le produit en croix, toujours entre guillemets, donc ah plus. H2O donne H3O plus, plus euh, A-. Okay? Donc on va passer à ça. Donc on va écrire l'équation de la réaction. Donc on a dit AH plus H2O donne, voilà, donc là je mets une double flèche, euh, A- plus H3O+. Okay. Dans cette euh, équation de réaction, je te conseille aussi de mettre les, les petits indices. Donc AH à que, O liquide. En fait, tout est à que, sauf l'eau. Hein. Euh, voilà. Alors, ces indices-là, normalement, il faudrait les mettre dans les couples aussi, c'est-à-dire AH, AQ, A-AQ, etc. Bon, moi, je trouve ça un peu lourd, ça fait perdre du temps en plus, donc je te conseille de les mettre seulement au niveau des étapes clés. Par exemple, une des étapes clés, c'est l'équation de réaction. Là, il faut les mettre, par contre. Ok, bon, est-ce qu'on a, est qu a répondu à tout Ouais, on est bon, on te demandait juste l'équation, juste donc voilà, c'est bon. Ensuite, à la 2-3-2, Montrer, montrer quoi Que cette transformation est spontanée. Alors, ici, il euh, y a un mot-clé, donc c'est spontané. Alors juste pour rappel, une transformation spontanée, c'est une transformation qui se passe dans le sens direct, C'est-à-dire dans le sens qu'on a écrit, euh, de gauche à droite. Dans le sens direct, ça veut dire que cette, euh, cette équation-là, cette réaction, elle va se passer hop, dans ce sens-là. Okay. Voilà, Donc ça, il faut faire le lien entre, en fait, entre spontané et sens direct. Donc ça, tu peux le dire, pour bien montrer que tu as remarqué euh, ce, ce lien... Donc on va dire montrer que la réaction, alors que la transformation s'effectue, euh, pardon, justement j'ai inversé les deux, que la transformation est spontanée. revient à montrer alors quel s'effectue dans le sens direct voilà alors pourquoi on passe par ce je pourrais te dire pourquoi on passe par le sens direct en fait c'est que euh, à partir du moment où tu as dit ça ça devrait te faire penser à, euh, au quotient de réaction. En fait, c'est le quotient de réaction et son évolution qui, euh, qui va te permettre de, de déterminer si une réaction se passe dans le sens direct ou le sens indirect. Donc, en fait, le, le critère qui va nous permettre de dire si cette euh, transformation est spontanée ou non, en fait, c'est la comparaison entre le QR à l'état initial, donc QRI, et euh, la constante d'acidité. Donc tu peux, voilà, qui correspond en fait au QREC. Donc je te mets euh, voilà, on ça QREC. Donc le QR à l'équilibre. Okay. Donc ça veut dire qu'on va devoir déterminer QRI et KA. En fait KA, si tu te souviens, on l'a déjà euh, on dans les données. En fait. okay. Donc il faut trouver QRI. Le quotient de réaction, en fait, euh, c'est le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Okay. Donc ça va donner A-, alors je mettrai les indices après, fois H3O+, donc tout ça c'est des concentrations. Bon là, tu vois, j'ai un gros trait de fraction à faire, donc je prends la règle. Fais-le aussi si tu peux, pour la présentation c'est mieux. Et euh, donc divisé par AH. Alors attention, il ne faut pas mettre euh, H2O ici, parce que H2O c'est le solvant, donc ça n'a pas de sens en fait de le mettre au dénominateur. Donc ça, voilà, fais attention. Donc comme on calcule QRI, on va mettre des petits i ici. Voilà, C'est les concentrations initiales. Okay. Alors là aussi, euh, normalement dans le, le QR par exemple, il faudrait mettre les petits indices euh, à que, comme ça. A moins, à que, I, bon, en vrai, on ne peut plus. quoi. Donc, euh, là, pareil, dans le QR, je te conseille de ne pas les mettre parce que ça devient l'usine à gaz. Quoi. Voilà. Euh, donc ça, ça va être égal à 0. Alors pourquoi C'est parce que dans l'énoncé, on te dit que la concentration initiale de A moins, en fait, elle vaut 0. Donc là, tu peux mettre pour montrer que tu d'où tu sors l'info énoncé d'après l'énoncé hein, ça veut dire donc, a moins initial égale 0 voilà alors d'ailleurs tous les indices petit i tu peux aussi les remplacer par des indices petit 0 par exemple qr 0 voilà ça dépend de, de ce que tu as de ce dont tu as l'habitude euh, donc là on est bon on a qr i or Ka. Alors, KA, c'était... Euh... Alors, est-ce que tu t'en souviens On va remonter. On l'avait trouvé ici. Voilà. KA égale 10 puissance moins 3,9. Donc, on revient. KA égale 10 puissance moins 3,9. Donc là, ce n'est pas la peine de calculer une valeur approchée. En fait, 10 puissance moins 3,9, de toute façon, c'est plus grand que 0. Donc on a QRI plus petit que KA. Voilà. Alors là, pour bien voir ce qui se passe, ce qu'on va conclure, ça, je te le mets en remarque, mais tu peux aussi le mettre sur ta copie si tu penses que. Voilà, si, ou alors le faire au brouillon, peut-être. Euh, pour bien que tu comprennes, euh, qu'est-ce qui nous permet de dire que. Euh, la, le fait que QRI soit plus petit que Ka, euh, ça donne une transformation dans le sens direct, donc spontané. Donc là, on va mettre QRI qui est à 0 et Ka qui est à 10 puissance moins 3,9. Donc tu vois, euh, la, la, la transformation, en fait, elle va se déplacer, entre guillemets, euh, de QRI vers Ka. Puisque K, on a dit que c'était le QR à l'équilibre, la transformation se déplace vers son équilibre. Voilà. Donc là, on va aller de QRI à, Alors, je vais grossir un peu le trait, on va aller de QRI vers KA. Voilà. Et cette flèche, finalement, elle te donne le sens direct. Voilà, de gauche à droite. Voilà. Si on avait eu K à gauche, ça t'aurait donné une flèche à gauche de QRI, ça t'aurait donné une flèche vers la gauche, donc le sens indirect. Ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut conclure, en fait. Donc, euh, alors, je vais mettre ainsi, plutôt. Ainsi, la transformation et voilà en fait on pourrait dire aussi ainsi la transformation se déroule dans le sens direct mais comme on a déjà fait le lien entre sens direct et spontané on peut passer de l'un à l'autre sans problème alors le petit schéma que j'ai fait avec qri et k je l'ai mis en bleu vert donc c'est les couleurs que j'utilise pour les remarques tu, je pense que tu l'as remarqué euh, mais si tu veux tu peux le, le rajouter euh, quelque part sur ta sur ta copie pourquoi pas euh, il faut savoir le, le faire au moins au brouillon, c'est-à-dire que moi, ça me permet toujours de visualiser quand j'ai un petit doute, je me fais ça au brouillon. Et puis comme ça, je vois où se situe KA par rapport à QRI. Okay. Okay. Euh... Ah, j'avais fait une erreur sur la... le numéro de la question, tiens. C'était la 232. Ok, qu'est-ce que j'avais mis pour... Ouais, 231, 232, ok, on est bon, ok. Alors, on continue. Donc là, tu as un gros paragraphe. Donc attention, hein, comme, comme je te disais au début, euh, ne pas lire l'énoncé euh, général, ça ne veut pas dire ne pas lire les, les paragraphes, hein, les, les énoncés intermédiaires, parce que dans cela, il y a souvent des infos euh, importantes. Alors la méthode d'Orny consiste à titrer, alors déjà tu as un volume là, 10 ml de lait, On okay. enfin un titrage du lait par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration... C0 égale, bon on te donne la valeur de C0, okay. Et on te dit aussi que VE, le volume à l'équivalence, euh, alors on ne te donne pas sa valeur pour l'instant, on, on te dit juste que c'est VE, on te donne l'équation support du titrage, ce n'est pas la même que l'équation de la question euh, 2, 3, 1. Il hein, faut faire attention. C'est vraiment l'équation euh, support du titrage, tu vois, AH. Il va réagir avec euh, la solution d'hydroxyde de, de sodium, en particulier les ions HO-. Et ça va donner A- plus H2O. Donc, on applique la méthode d'Ornick à un lit en utilisant le chou rouge. C'est là où on va utiliser en fait, l'indicateur coloré qu'on a créé précédemment, issu du chou rouge. Et en fonction de la couleur qu'on va obtenir à l'équivalence, on va pouvoir déduire, la... on va déduire, un des paramètres du lait initial, et on va pouvoir remonter à son, on va pouvoir remonter au fait de pouvoir faire du yaourt ou non avec ce lait. Donc ça c'est la question de 2 5. On verra ça après. On te dit le pH initial vaut 5,9. Donc ça, ça va être important. Et le pH à l'équivalence vaut 8,3. Alors, le pH initial, euh, c'est plutôt le pH à l'équivalence qui va être important à la 2,4, tu vas voir. Et on te dit, le volume versé à l'équivalence est égal à 2,8 mL. Donc le VE qu'on avait euh, surligné ici, en fait, il est égal à 2,8 mL. Bon, c'est un peu étonnant qu'il donne l'info ici, alors qu'il parle de VE avant. Bon, c'est pas grave, pas grave. Ok, donc on repasse à la 2,4. Qu'est-ce qu'on te demande Justifier. Justifier quoi Que le chou rouge peut être utilisé pour repérer l'équivalence et préciser le... préciser quoi Le changement de couleur du milieu. Donc deux choses. Justifier qu'on peut utiliser l'indicateur coloré et préciser le changement de couleur. Ok. On y va. Donc on va aller voir dans l'énoncé ce dont on a besoin parce que euh, regarde on va aller chercher le diagramme de prédominance je commence juste à rédiger d'après la question 1-2 en fait il faut remonter un petit peu euh, je te rappelle regarde sur le voilà le diagramme de prédominance de la question 1-2 d'ailleurs je peux le prendre ici euh, tu vois que sur ce diagramme, en fait, on a donc, notre pH à l'équivalence. Donc, on te dit que c'est 8,3. Hein, je te rappelle dans le sujet, euh, c'est ce pH là, tu vois. Le pH à l'équivalence, il vaut 8,3. Alors, pourquoi c'est intéressant de revenir sur ce diagramme de, de prédominance Parce que le 8,3, bon, il est quelque part par là, ok donc tu peux remarquer qu'il se trouve dans la zone de virage entre la forme numéro 1 et la forme numéro 2. Donc c'est ce qu'on veut en fait. Quand on prend un indicateur coloré, il faut que euh, le pH à l'équivalence euh, obtenu lors du titrage soit dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Voilà, ça c'est important pour pouvoir repérer correctement l'équivalence. Alors ce qu'on peut euh, remarquer ici, ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu bizarre entre guillemets c'est si tu regardes bien donc là par contre il faut qu'on utilise le tableau euh, le 8,3 en fait on sait pas trop où il se situe c'est à dire qu'on est à 8 on est dans le bleu vert à 8,5 on est dans le vert 8,3 bon, c'est plus proche du vert mais on ne sait pas si la zone de virage est complètement terminée c'est à dire que si ça se trouve la zone de virage a fini à 8,2 8,3 et puis après ça devient vert donc c'est un petit peu bancal, c'est-à-dire que le, le milieu, en fait, il va se colorer plutôt en bleu-vert. Donc il ne sera pas encore tout à fait en vert. C'est-à-dire que, bon, c'est pas grave, c'est une remarque comme ça, mais ça veut dire que l'équivalent, ça va être un petit peu difficile à repérer, là. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une couleur vraiment facile à, facile à, à, à repérer, quoi. Bon, bon. c'est comme ça. On va devoir faire avec euh, donc on va dire d'après la question 1 2 le pH à l'équivalence de 8,3 se situe alors je vais mettre et compris plutôt ouais non se situe en fait c'est pas mal Donc, se situe dans la zone de virage, du coup, entre la forme 1 et la forme 2. OK, Donc, ça c'est la première partie. Donc l'équivalence, en fait, elle peut être repérée par le changement de couleur qui correspond. D'accord D'après... Donc, le tableau qu'on avait appelé le tableau des pH, l'équivalence peut alors alors, peut alors être repéré euh, Bon, j'ai ma petite correction à côté, t'as compris être repéré euh, par un changement de couleur et c'est là qu'on va dire donc du bleu au vert bon, en fait on va dire du bleu au vert malgré ce que je t'ai dit à l'oral parce que c'est pas évident là de répondre précisément parce que c'est en fait c'est du bleu au bleu vert. Bon. du coup, euh, on peut éventuellement le mettre en remarque là, bleu vert. Voilà. Rigoureusement, il faudrait mettre du bleu au bleu vert. Bon. En général, on essaie quand même de choisir un indicateur coloré qui fait que ça passe quand même euh, d'une couleur à l'autre. Bon. Euh... Ok. Ok. Ok. Donc là, on est bon. On va passer à la grosse question, je vais changer de page, donc question 2.5. Donc c'est un peu la question qui, qui va conclure l'exercice. Le, je reviens sur le sujet. En fait, c'est la question pour laquelle on a fait tout ça. Donc, en détaillant le raisonnement, déterminer, donc le verbe, déterminer quoi Si l'acidité d'ornique du lait fermenté testé permet de faire du yaourt. Ok. Donc là, il y a la petite phrase qui fait peur en dessous, le candidat est invité, tout ça, bon ça, tu t'en fous en fait, il faut surtout pas avoir peur de cette phrase-là, euh, la plupart du temps, elle est là, elle fait peur, mais la question n'est pas si difficile que ça. Euh, ok, donc par contre, on te met bien en détaillant le raisonnement, donc ça c'est important. Alors déjà, il va nous falloir un critère pour déterminer si on peut faire du yaourt ou non avec le lait. Okay Donc ce critère, on l'a déjà surligné, si tu te souviens bien, on l'a surligné ici. L'acidité d'ornique d'un lait doit être supérieure à 80 degrés d'ornique pour pouvoir fabriquer un yaourt. Donc ça c'est notre critère. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à, à calculer en fait, le degré d'ornique du lait qu'on vient de titrer, pour pouvoir conclure alors, comment faire ça alors ce que je te propose comme démarche c'est d'utiliser ce qu'on te dit ce qu'on te donnait ici en énoncé, donc la correspondance entre 1 degré d'ornique et euh, 0,10 g par litre d'acide lactique donc tu vois tu as une correspondance entre l'acidité d'ornique et la concentration massique en acide lactique ok voilà, sachant qu'il y a un lien aussi entre la concentration massique et la concentration tout court, concentration molaire, euh, on va pouvoir remonter à notre titrage, d'accord Ou plutôt partir du titrage, obtenir la concentration massique et du coup l'acidité d'ornique. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, quand tu as... Voilà, cette démarche-là, cette réflexion, en fait, tu peux la réfléchir au brouillon, et quand elle est en place dans ta tête, ben tu peux la rédiger. Donc on y va. Par contre, il faut expliquer un peu. Quand tu as une question un petit peu ouverte, comme ça, il y a plusieurs rédactions possibles. Donc il faut que le candidat, donc toi, tu expliques euh, ta démarche. Voilà. Pour, te, voilà, pour, pour, euh, pour expliquer au correcteur comment tu as raisonné. Donc moi, cette démarche-là, c'est celle que je te propose. Bien sûr, il y a d'autres façons de rédiger. Euh, D'après l'énoncé... Euh, donc l'acidité du lait doit être supérieure à 80 degrés d'ornique pour pouvoir faire du yaourt. Ok. Nous, maintenant, on va utiliser la correspondance qu'on a trouvée entre cette acidité et euh, la concentration massique. Donc on va convertir le 80 degrés d'ornique en concentration massique, sachant que 1 degré d'ornique, ça donne 0,10 g par litre. Donc ça, c'est un calcul simple. Donc Moi, j'ai décidé de ne pas le, le détailler. En fait, ici, je vais directement mettre le résultat. Tu peux le détailler si tu as envie. Donc, il faut donc que la concentration massique... massique d'acide lactique soit supérieur à et là on va mettre 8,0 g par litre moins 1 voilà si en fait Peux mettre entre parenthèses, si tu veux, la correspondance entre euh, les degrés d'ornique et la concentration massique. Alors, il ne faut pas mettre de égal entre les deux parce que euh, ce ne serait pas rigoureux. Tu peux mettre, pour dire correspondant, tu peux mettre une, une flèche aller-retour, comme ça si tu veux. Ça, ça sera compris par le correcteur. Donc, on va mettre 1 degré d'ornique. Alors, je crois que dans l'énoncé, ils mettent 1,0. Donc, on va être... Euh... On va respecter les chiffres significatifs. 1, 0 et 0, 1,0 et 0,10. OK. 1, 0, 0, 1,0. 0,10 g par litre moins. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, hein, même si on ne peut pas mettre de égal... Oula, j'ai mal écrit. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait là 1,0 degrés d'ornique. Donc ce qu'il faut que tu comprennes en fait c'est le coefficient pour passer de l'un à l'autre. Donc comment on passe des degrés d'ornique à, à la concentration massique Alors, On divise par 10. Okay. Dans l'autre sens on multiplie par 10. Voilà. C'est juste ça. Donc, C'est pour ça que 80 degrés d'ornique ça correspond à 8,0 euh, g par litre. On divise par 10 en fait. Voilà. Ok. Donc, cette concentration massique, maintenant, euh, c'est notre critère pour pouvoir fabriquer au nom du yaourt, maintenant, il va falloir qu'on trouve la concentration massique euh, du lait qu'on a titré, d'accord C'est pas 8,0, Celle du lait qu'on a titré, ça peut être plus que 8, moins que 8, ok. Alors, justement, comme on a réalisé un titrage, ce qui va être intéressant, c'est de se placer à l'équivalence. Donc ça, tu peux le... Disons le, en avoir l'intuition étant donné ce qu'on te. Bah les données qu'on te donne, euh, donc le volume à l'équivalence, en particulier donc la, la concentration de la solution titrante, voilà, tout ça c'est des infos qui doivent te faire penser à cette relation à l'équivalence qu'on va écrire maintenant. Donc, on va retourner euh, sur le sujet. Donc la relation à l'équivalence, elle nous dit que la quantité. Alors est-ce qu'on voit bien là, sur le. Hop, voilà la quantité de AH initiale, ou la quantité de l'espèce titrée initiale, va être égale à la quantité de l'espèce titrante à l'équivalence. D'accord Donc à l'équivalence, en fait, on a les réactifs qui sont introduits dans les proportions stoichiométriques, on dit. Voilà. Alors, attention, alors je vais revenir là. La relation à l'équivalence rigoureuse... Alors je vais d'abord mettre la relation qu'on a ici. Donc n h, donc ça va être notre point de départ. n h initial, petit 0 comme tu veux, égal n h au moins à l'équivalence. Ok Voilà, donc en réalité... On doit diviser par les coefficients stoichiométriques qu'on a devant a euh, AH et, et HO. Donc tu vois, si on revient... Pourquoi je ne les ai pas mis ici Pourquoi je les mets juste en remarque C'est parce qu'ils valent 1. Alors, là on ne voit pas ma flèche. Donc ici tu as un 1 devant le AH. Ici tu as un 1. Voilà. Coefficients stoichiométrique qui valent 1. Donc on divise par 1. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc Je te remets quand même la relation générale qu'on a à l'équivalence. Pour un réactif A et un réactif B, on a quantité de matière de A divisé par le coefficient stoichiométrique devant A, donc à l'état initial, donc là j'ai mis petit i, je vais, mettre... je vais rester en petit i, égale NB à l'équivalence, on est divisé par le coefficient devant euh, B aussi. Voilà. Là, on a petit a, petit b qui valent 1. Donc, voilà. On ne précise pas, mais faites attention, ils existent. Hein, ces coefficients stoichiométriques, il y a des... Assez souvent, euh, ce n'est pas euh, juste NaH. Ça va par exemple être <coughs> 3 NaH et peut-être 2 NaH au moins. Donc ça, il faut faire, euh, il faut faire gaffe. Euh, pardon, divisé par 2 et divisé par 3. Voilà, euh, donc on va partir de là, et on va, alors je vais me mettre en dessous, alors moi j'utilise des équivalences, t'es pas obligé, si t'es pas à l'aise avec ça, tu laisses de côté, c'est pas Donc là, par quoi on peut remplacer les quantités de matière pour faire apparaître une concentration massique parce que c'est ce qu'on veut. Euh, donc on ne va pas la faire apparaître tout de suite, la concentration massique, déjà. On va utiliser une relation que tu dois bien connaître, c'est N égale C fois V. Voilà, on va l'utiliser des deux côtés. Donc la, la, la quantité de matière de AH à l'état initial, c'est la concentration de AH à l'état initial fois le volume alors, quel volume Il faut prendre le volume de lait, d'accord Parce que le, le, le, le volume de lait, en fait, c'est le volume qu'on a titré, d'accord Ok, et de l'autre côté, on va avoir concentration de H au moins. Donc là, c'est pas la peine de mettre un indice, enfin, c'est pas la peine de mettre concentration de H au moins à l'équivalence, parce que la concentration de la solution titrée, elle ne bouge pas, c'est la solution qui est dans la burette. Celle-là, elle ne change pas, euh, contrairement à la, la concentration de, de AH. C'est pour ça que c'est important de mettre AH euh, à l'état initial. Ok, donc fois le volume à l'équivalence. Voilà, donc là on a des concentrations. Maintenant on se rapproche petit à petit de la concentration massique. Alors on y va. Donc on va avoir besoin d'une autre relation. On va remplacer, en fait, alors où est-ce qu'on peut faire apparaître de la concentration massique en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, parce que VLE, on connaît, c'est 10 millilitres, tu verras après. H au moins, cette concentration, on la connaît. VE, on connaît. Donc a priori, il n'y a que ici. On peut transformer juste AHI euh, en faisant apparaître du, la concentration massique. Donc pour ça, il te faut une relation qui te donne donc, la concentration classique, on va dire molaire, en concentration massique. Euh, et en fait, c'est C égale Cm sur euh, la masse molaire. Alors, en fait, c'est un peu la même relation que N égale petit m sur grand M. Tu vois, pour, pour obtenir la quantité de matière, en fait, on prend la masse et on la divise par grand M. Voilà. Euh, ici, on pourrait mettre à la limite Cn. C'est la concentration molaire. Euh, voilà. Donc, on va remplacer ici par CM AH I voilà, ça veut dire la concentration massique de AH à, à l'instant initial à l'état initial donc là on va diviser par grand M et là je vais mettre grand M de AH d'accord voilà donc les indices là ils sont en tout cas je considère qu'ils sont importants mettre euh, mettre CM tout court ici. Alors c'est pas gênant, on va comprendre, mais euh, le truc c'est que on n'a pas défini CM comme étant la concentration massique spécifiquement de AH euh, à l'état initial. Donc autant mettre les indices, Alors, je t'ai dit de mettre des indices vraiment quand c'était nécessaire et utile. Donc là, il me semble que c'est euh, nécessaire et utile. Quoi. Ok H au moins, alors la concentration de H au moins, on te la donne. Alors elle est où ma souris euh, On te la donne ici et on l'appelle C0. Tu vois Donc au lieu d'écrire H au moins entre crochets, on va mettre C0, V. Voilà, comme ça on connecte tout ça à l'énoncé. Bon, ben là on a presque tout, tu vois, maintenant on va isoler CM à Voilà. Euh, et c'est ça qu'on va ensuite comparer à 8,0 Voilà donc là il te suffit de faire passer grand h et VL de l'autre côté donc tu as euh, ce qui est en diviseur qui va devenir en, qui va venir en multiplicateur et euh, ce, qui a, ce qui tu as en multiplicateur qui va devenir diviseur donc en dessous passe au dessus et au dessus passe en dessous okay donc euh, MAH va monter ici et VL il va descendre en dénominateur. Donc on va avoir CMAHI H I qui est égal finalement à C0 C0 -V -E -M A -H sur sur VL Ok, voilà. Donc là, tu as une expression analytique de la concentration massique qui ne dépend que des données de l'énoncé. Donc ça, ça veut dire que tu peux passer à l'application numérique. Voilà. Donc, CMAHI, c'est égal. Alors, C0, on va retourner voir les, les valeurs. Donc, C0, c'est 1,11 fois 10 moins 1. Le VLE c'est 10,0 fois 10 moins 3, attention, millilitres. Et le volume à l'équivalence, c'est 2,8 10-3. Pareil, millilitres. Euh... C'est 0, 1,11 10-1 fois 2,8 millilitres, donc 10-3. Ah, il y a une info qu'on n'a pas euh, revue là. Alors, on l'avait mise en... On l'a surligné. MAH, c'est 90,1. Okay. 90,1. Donc là, il y a un trait de fraction immense. Donc je vais prendre la règle. Voilà, et on divise par 10,0, 10-3. Alors, avant de rentrer tout ça dans la calculatrice, tu peux faire une petite simplification par 10 moins 3, voilà. C'est toujours ça de, de gagner. Voilà, donc on y va. Je fais l'application numérique en direct pour que tu vois bien ce qui se passe. Donc il ne faut pas se prendre la tête hein, avec l'application numérique, tu recopies ce que tu as mis euh, euh, sur papier dans la calculatrice. Voilà, c'est pas compliqué. Donc 2,8 fois 90,1. Donc moi je, là je fais une première étape. Parce que ça fait déjà beaucoup le numérateur, et ensuite je divise par 10. Donc là je divise par 10 et pas par 10,0 par exemple, c'est pas la peine. Euh, voilà. Alors est-ce qu'on a tout Est-ce qu'on a tout hum... C'était bien ça, hein 1,11. Je vérifie juste la valeur de la concentration. On était à 1,11 10-1. Ouais, c'est bon ok ça marche donc je te montre l'application numérique tu l'as ici alors ça va faire la mise au point j'espère voilà donc je me recule un peu pour que tu vois tout voilà ce que j'ai fait on trouve 2,8 alors bien sûr il faut pas mettre le résultat que tu obtiens à la calculatrice, ça c'est un peu le piège, Je ne recopie pas 2,8, 0, 0, 0, etc. En fait, il faut trois choses dans une application numérique. Notation scientifique, chiffre significatifs et unité. Okay. Donc notation scientifique, on l'a déjà, puisque tu as vu 2,8. Voilà, bon, On va pas mettre 2,8 x euh, 10 puissance 0, bon, là, c on ne pousse pas jusque là. Mais au niveau des chiffres significatifs, donc là tu en as 3, là 2... La 3 et la 3. Donc, on est limité par le plus petit nombre de chiffres significatifs, donc 2. C'est pour ça qu'on va donner 2,8. Et l'unité, gramme par litre. Voilà. Voilà, mais là, c'est fini, en fait, parce que ce 2,8, maintenant, on va le comparer à notre critère de départ, qui était 8,0. Et on va pouvoir dire que le lait, eh bien, en fait, on ne peut pas faire de yaourt avec. Donc, 2,8, c'est plus petit que 8,0. Euh, donc, l'acidité d'ornique. Alors, on ne l'a pas recalculé parce que ce n'est pas la peine puisqu'on a transformé le critère d'acidité en critère sur la concentration massique. Mais, entre parenthèses, on peut remettre euh, la valeur de l'acidité la, d'ornique, enfin, la mettre tout court puisqu'on ne l'a pas mis du tout, donc c'est 28. Vu, on, pour passer de euh, la concentration massique à l'acidité, on a dit qu'on multipliait par 10. Alors on a trouvé 2,8, du coup l'acidité c'est 28. Euh, donc du lait fermenté ne permet pas De faire de yaourt. Voilà. Voilà, bon, on a fini l'exercice. Donc tu vois, cette question était un peu longue, c'est normal. Hein. Euh... Alors attention, quand on a fait la dernière question, c'est pas tout à fait fini. C'est-à-dire que là, je te conseille de passer à la phase de relecture. Alors pour moi, relecture, ça ne veut pas dire on reprend toutes les questions, on relit tout... Euh... Chaque ligne, etc., on refait les calculs. Ça, il faut s'entraîner à être efficace du premier coup, à mon avis. Sinon, ça fait perdre trop de temps après la relecture. Relecture, ça veut juste dire, pour moi, qu'on va revenir voir le sujet, donc, vérifier qu'on a déjà bien répondu à toutes les questions, mettre en évidence nos réponses, euh, et éventuellement regarder si on n'a pas oublié une question. Ça peut arriver. Voilà, donc on y va. Euh, alors là, 1 1 un. un, petit un, elle est là. Donc, justifier que la forme numéro 1 un est une espèce en fauteuil. Donc là, il va falloir mettre en évidence euh, ce qu'on qu considère en fait comme important, Donc, ce qu'on a dit dans la question un, petit 1. Il faut faire l'effort de ne pas tout mettre en, en évidence. Il y a peut-être des choses hum, qui sont... Imagine, imagine le correcteur qui voit ça, qui lit que ce que tu mets en évidence. Voilà. Est-ce que c'est suffisant ou pas Donc, euh, la Pour moi, hein, ce qui est vraiment important ici, qui permet de justifier euh, qu'on a une, une espèce en fautaire, c'est la forme 1 est à la fois l'acide conjugué de la forme 2 et la base conjuguée de la forme 3. Alors, on te demande de justifier que c'est une espèce en fautaire. Pour moi, c'est ça, la justification. Okay. Ce n'est pas que le reste n'est pas important, c'est que c'est ça qui répond vraiment à la question. Quoi. Euh, OK. Donc, question 1, 2. 1, 2. Donc on te disait, recopier, donc compléter, et associer une couleur à chaque forme. Donc là, il va falloir souligner ce qu'on a mis à la place des pointillés, et les couleurs. Alors, donc numéro 3, numéro 1 et numéro 2. Voilà, et les couleurs violet, bleu et vert. Alors, au passage, tu peux remarquer que je souligne, je n'encadre pas. Parce que, alors, pourquoi C'est parce qu'encadrer, ça fait faire 3 traits de plus. Et que sur une copie de 3h30, en fait, 3 traits de plus fois je ne sais pas combien de résultats, peut-être une trentaine, une quarantaine, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, je te conseille vraiment de souligner. Euh, c'est suffisant, et euh, au niveau de la couleur, tout ce que tu veux, sauf du rouge. voilà Et peut-être pas des couleurs non plus trop euh, fuchsia, etc. Okay. Euh, donc là, on est bon sur la 1, 2. Sur la 2, 1. Représenter le schéma de Lewis, de Lyon lactate. Donc là, si on voulait vraiment mettre en évidence ce qui est demandé, il faudrait... Euh, donc il faudrait souligner, je pourrais faire ça, hein, souligner le, le schéma de Lewis, mais en même temps l'idée est... c'est de mettre en relief par rapport à, à d'autres choses que tu as écrites ou rédigées. Euh, là, le schéma de Lewis, il se voit tellement bien que c'est pas la peine de le, de le mettre plus en, en relief. Hein. On pourrait même l'encadrer. Euh, voilà. bon. Il faut faire à l'économie aussi, hein, c'est-à-dire que si quelque chose est déjà en, en évidence, pourquoi, pourquoi le mettre en évidence quoi euh, Ok. Donc là, on ne va rien faire. C'est suffisant. Justifier que la fermentation du lait contribue à acidifier celui-ci. Bon, là, c'est pareil. Il faut mettre en évidence la petite justification qui permet de, de répondre à la question. Donc la justification, elle est là. La fermentation du lait produit de l'acide lactique. Ok Voilà. Ensuite, on te demande écrire l'équation de la réaction. Euh, bon, là, c'est l'équation de la réaction qu'on te demande. Okay. Donc, on ne va pas souligner les couples ici, on va juste souligner ça. Voilà. Après, dans la question euh, 2, 3, 2, montrer que cette transformation chimique est spontanée. Alors là, il faut souligner ce qui nous a permis de conclure, en fait. Donc le critère qu'on a utilisé, c'est la comparaison de QRI et K. Donc finalement, pas 36 000 choses à souligner là. Non. QRI plus petit que K. C'est ça qui nous a permis de dire ensuite que la transformation était spontanée. Voilà, C'est suffisant là. Ok. De 4. Alors, justifie que le chou rouge peut être utilisé pour repérer l'équivalence. Donc ça, c'est par rapport à la zone de virage et préciser le changement de couleur. Donc là, il y a deux choses à, à souligner. Alors, la justification par rapport à, à l'équivalence, donc là, c'est ça. Le pH à l'équivalence de 8,3 se situe dans la zone de virage entre la forme 1 et la forme 2. Voilà, c'est ce qui nous permet d'utiliser du coup ce, cet indicateur coloré. Et le changement de couleur, il est là, du bleu au vert. Voilà. Ensuite, donc la, la grosse question, la dernière. Alors attention, ce n'est pas parce que la question est complexe que euh, ce qu'on doit souligner est, est long. C'est-à-dire que là, on te dit juste, déterminer si l'acidité d'ornique du lait fermenté testé permet la fabrication d'un yaourt. Alors parfois, dans ce genre de questions, on souligne juste un résultat. Euh, c'est suffisant. Alors là, le truc, c'est que, tu vois, on pourrait même... Comme on te dit déterminer si l'acidité est ornique du lait, quelque part, on pourrait souligner juste oui ou non. Quelque part, ça suffirait. Sauf que on te dit... Euh, sauf qu'on te dit en détaillant le raisonnement. Voilà, c'est le, euh, le petit détail, justement, euh, qui fait qu'on va devoir souligner un peu plus que oui ou non. Parce que finalement, tu vas être jugé aussi sur ton raisonnement. Ok. Bon, il faut se dire que souligner et mettre en évidence les résultats, c'est déjà bien, il y a des gens qui ne le font pas du tout, donc euh, si tu as un doute sur ce qu'il faut mettre en évidence ou pas, surtout tu le... Euh, comment dire... Il vaut mieux ne rien souligner que de souligner des choses qui sont finalement... Euh, mettre en évidence finalement des choses qui n'auraient pas dû l'être, à mon avis. Euh, donc, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a transformé le critère sur l'acidité en critère sur... La concentration massique. Donc déjà, ça c'est une partie du raisonnement qu'il faudrait à mon avis mettre en évidence. Donc on va dire, pour pouvoir faire du yaourt, il faut que la concentration massique d'acide lactique soit supérieure à 8,0. Okay ça c'est notre critère en fait, pour juger de si le lait est trop euh, acide ou pas. Okay voilà, ensuite, qu'est-ce qui nous a permis de dire si oui ou non euh, ça permettait de faire du yaourt en fait, c'est cette valeur. Et la comparaison qu'on a faite de cette valeur par rapport à notre critère de 8,0. Voilà. Et on va quand même souligner la conclusion, puisqu'on te demande quand même de dire, <coughs> au final, si on peut faire du yaourt ou non. Okay Donc, <coughs> on pourrait même mettre, juste, ne permet pas de faire du yaourt. Juste souligner ça. Bon. Voilà. Euh, bon, ok, donc on a, on a pris le temps, mais donc on l'a fait, ce sujet, on l'a fini. Euh, tu vois, finalement, ça a pris quatre pages, enfin pour moi, quatre pages, euh, donc pour toi, divisé par 2, environ 2. Okay. Donc je te rappelle, euh, donc deux pages, hein, donc ça fait une feuille à peu près pour toi. Euh, alors je te rappelle que tu peux prendre cette rédaction comme référence, c'est-à-dire qu'en largeur, on est bon, c'est une feuille à 4, espacement des lignes aussi euh, donc comme je te disais en longueur ça devrait te faire à peu près une feuille recto verso et n'oublie pas que euh, ce que tu dois rédiger c'est ce que j'ai mis en noir exclusivement à part quand il y a des formules comme ici tu vois il y a quelques formules en, en rouge Alors, à part celles que j'ai mises dans la marge les formules en rouge là je te conseille de les mettre sur ta copie voilà. okay. après tout ce que j'ai mis en vert et en bleu c'est des remarques qui sont censés t'aider, mais qu'il faut pas mettre euh, dans ta rédaction. Quoi. Okay. Euh... Donc voilà, c'est tout pour moi. Ben, je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette, cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a aidé. Euh, tu peux... Euh, je te répète, hein, tu peux t'abonner à la chaîne, ça serait super, euh, liker la vidéo, euh, partager, activer la cloche. Alors Tu peux aussi commenter, Si tu, voilà, malgré le temps qu'on a passé sur le sujet, il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore bien comprises ou que je n'ai pas assez détaillées, etc. Ou même tu peux as peut-être repéré une erreur, ça peut arriver. Euh, donc Tout ça, tu peux le mettre dans les commentaires et je répondrai aux, aux questions s'il si y a besoin. Voilà. Euh, alors dernière chose, tu peux aussi aller voir des, les playlists. Les playlists, en fait, c'est des, bah, des playlists euh, dans lesquelles tu as des exos qui vont euh, ressembler à celui que tu viens de faire. Donc c'est des playlists qui sont classées par, euh, alors, soit par chapitre. Donc, tu peux éventuellement bosser euh, que de la thermo ou que de la, que de la méca, comme tu veux. Et euh, tu peux aussi... Euh, trouver des playlists qui sont classées par type de révision. Par exemple, révision pour le bac. Donc, si tu es en train de réviser le bac, tu peux enchaîner euh, cet exercice avec, par exemple, un exercice de, je sais pas, de, ouais, de méca, de thermo, peu importe. Voilà. OK. Bon, ben moi, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, et d'ici là, bosse bien. Ciao